mais nous l'appellerons l'affaire l'ubin du chemin, en hommage à la victime. Magali Guillemot est issue d'une famille équilibrée, toujours bonne élève, même si, à l'adolescence, elle ne se trouve pas très jolie. Son parcours scolaire sans faute lui permet de passer par les classes préparatoires pour intégrer Centrale, une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs de France. Une fois son diplôme en poche, elle entre au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Lorsque sa sœur aînée accouche d'une fille et qu'elle devient alors la tante, c'est un basculement. Comme elle souffre de plus en plus de la solitude, elle décide de fonder à son tour une famille. Elle a 26 ans. Nous sommes un peu avant les années 2000. À cette époque, le web n'existant pas, elle passe discrètement par une agence matrimoniale. Elle rêve de rencontrer un homme grand, cultivé, avec du charme et de la curiosité. Bref, le prince charmant. Jérôme Duchemin est le troisième candidat proposé par l'agence matrimoniale. Plutôt bel homme, il est professeur de musique et musicien jouant dans des orchestres. Un homme artiste pour une femme scientifique, tout ce qui semble convenir à Magali. A tel point qu'elle s'engage corps et âme dans la relation. Ils s'installent rapidement ensemble dans les mois qui suivent leur rencontre. Début 1994, ils annoncent leur mariage. Cependant, tout n'est pas rose. Magali sent que Jérôme est un peu distant. Elle a des doutes sur leur relation. Malgré la vie de couple, elle est seule. Jérôme étant très souvent absent. Et il n'est pas aussi cultivé qu'elle l'avait imaginé, et son métier ne lui permet pas d'avoir un train de vie confortable. Elle hésite à se marier, mais elle est enceinte. Certes, il voulait l'un et l'autre des enfants, mais après le mariage, cet enfant précipite un peu les événements, un peu trop elle décide de se marier malgré tout. Lubin naît le 10 octobre 1994. Il est certes un peu prématuré, mais il est en parfaite santé. Magali est comblée par cette naissance et Jérôme est fou de joie, lui qui rêvait d'avoir un jour des enfants. Mais ce bonheur ne dure qu'un temps. À nouveau, le couple rencontre de nouvelles tensions, notamment autour des soins apportés au petit Lubin. Pour Magali, Jérôme est rustre et rude. Pour Jérôme, Magali ne sait pas s'y prendre correctement avec Lubin. Pire, quand Jérôme s'occupe de Lubin, il prend l'habitude de s'enfermer pour être seul avec son fils, même lorsqu'il est en visite chez d'autres personnes. Une attitude telle que Magali et Jérôme vont se disputer et décider de s'occuper de leur fils à tour de rôle. Elle dans la journée, lui la nuit car il rentre tard et se lève tôt pour se rendre au travail. Cette séparation des tâches précipite encore plus le couple dans deux univers parallèles, côte à côte, qui ne communiquent plus que par des post-it collés ça et là. Début décembre, Lubin est amené aux urgences et pris en charge par le personnel médical. Le 5 décembre 1994, Lubin décède au Kremlin Bicêtre à l'âge de 56 jours après trois jours de coma. 56 jours. C'est le temps qui s'est écoulé entre la naissance et la mort de Lubin. Et, ce qu'il y a de pire, il est mort seul. Sans la présence de son père, ni de sa mère à ses côtés. Quand ses parents arrivent enfin, il est trop tard. Selon les premières constatations, il est mort d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une fracture de la voûte crânienne. La mort étant donc suspecte, une autopsie est pratiquée. Et là, c'est la stupeur. Fracture de la clavicule. Fracture du bras. Fracture du tibia avec arrachement osseux. Mais plus troublante encore, certaines fractures ont eu le temps de se ressouder, ce qui permet de les dater de 15 à 20 jours en arrière. Elles sont donc étalé dans le temps. Lubin a subi plusieurs séries de violences, ce qui exclut d'office un accident. La police est donc immédiatement prévenue et commence son enquête. En 56 jours, Lubin n'est resté en présence que de son père et de sa mère, personne d'autre. Le 8 décembre, ils sont donc arrêtés et placés en garde à vue. Comme il est très peu probable que les deux parents se soient attaqués ensemble à l'enfant, les enquêteurs cherchent surtout un témoignage, un indice, une information, même minime, qui pourrait aiguiller vers l'un ou l'autre. Mais rien. Chacun a une confiance totale en l'autre. Pour chacun, il est impensable que l'autre ait pu porter un coup à leur fils. Pire. Alors qu'elle passe le plus clair de son temps avec son fils à la maison, disposant ainsi d'une position centrale pour identifier tout comportement suspect, Magali n'a pas d'explication. Les seules explications qu'ils arrivent à obtenir sont d'éventuels petits chocs, mais rien qui puisse expliquer l'ampleur d'une telle maltraitance. Encore pire, non seulement Magali n'a pas d'explication à fournir, mais elle ne semble pas chercher à en demander pour en savoir plus. L'enquête de voisinage apporte enfin quelques éclaircissements. Deux jours avant l'hospitalisation de Lubin, une voisine a rendu visite à Magali et a remarqué un gros bleu sur le front de l'enfant et un autre entre les yeux. Étrangement, Magali ne parle pas des bleus, mais de la récente visite de Lubin chez le médecin. Lubin régurgitait du sang et le pédiatre a diagnostiqué une ésophagite. Jérôme Duchemin avait l'habitude de donner le biberon du soir à Lubin en rentrant du travail vers 23h30 minuit. Et ce jour-là, lorsqu'il rentre, Magali a déjà donné le biberon à Lubin afin de changer le rythme de l'enfant. Résultat, Jérôme n'a pas vu son fils ce soir-là. En plus de rentrer tard, Jérôme se lève tôt. Le lendemain matin, il s'est levé et a quitté l'appartement sans avoir vu Lubin. Magali s'occupant de l'enfant 24h sur 24, elle ne pouvait pas ignorer les hématomes. À moins d'être aveugle, elle ne pouvait pas passer à côté d'un mauvais traitement de la part de son mari. À moins d'être sourde, elle aurait dû entendre son enfant pleurer ou crier. La seule solution qu'il reste aux enquêteurs, c'est Magali elle-même qui a maltraité son enfant. Il ne peut pas en être autrement. Sauf que Magali n'avoue rien. Pas d'aveu. Pas d'indice permettant d'incriminer l'un ou l'autre des deux parents. Pas de preuves. Pour les départager, le juge d'instruction n'a pas d'autre choix que de les mettre tous les deux en détention, ordonner une fouille de l'appartement et investiguer auprès des proches. Mais tous tombent des nus. Magali est une bonne mère. Elle est incapable de faire du mal à son enfant. Et rien, absolument rien n'explique un quelconque comportement violent envers qui que ce soit. Si certaines fractures datent de 15 à 20 jours, cela les place au milieu du mois de novembre. Et pourtant, lorsque Magali rend visite à des amis ou à la famille à cette période, personne ne se rend compte de rien. L'enfant est calme, il ne crie pas, il ne pleure pas, il n'a aucune trace apparente sur le corps. Et lorsque Magali se rend chez les pédiatres, il n'y a rien d'anormal non plus. L'œil rouge n'est qu'une conjonctivite, la régurgitation de sang n'est qu'une petite ésophagite. Bref, personne ne remarque les fractures. Lors de l'enquête, Jérôme cherche à trouver des explications aux preuves qu'on lui avance. Peut-être a-t-il joué trop fort et trop brutalement avec Lubin. Après tout, c'est son premier enfant, il manque d'expérience, il ne sait pas encore comment s'y prendre. Il admet toutefois que Lubin l'agaçait, qu'il le trouvait caractériel. Sous l'agacement, il a peut-être eu des gestes un peu brusques. Mais les propos de Jérôme, qui pourraient passer pour des aveux, n'expliquant rien la gravité des blessures, surtout pas les lésions cérébrales. Il admet être impulsif, il s'accuse, mais n'accuse jamais sa femme. Les experts psychiatres le décrivent comme tourmenté, impulsif, psychorigide. Magali, elle, est plus équilibrée. Jérôme a donc de plus en plus l'apparence du coupable. Et voilà que les experts médicaux rendent leur rapport. Sans grande surprise, Lubin est mort des suites de mauvais traitements. Syndrome des enfants battus. Ou plutôt, syndrome de Silverman. Pas d'ostéogenèse imparfaite, la fameuse maladie des os de verre. Et là, la liste des blessures est longue comme le bras. Fracture du tibia droit, récente. Fracture de l'os pariétal gauche, 15 jours avant le décès. Fracture de la clavicule gauche, 15 jours avant le décès. Fracture du tibia gauche, 15 jours avant le décès. Fracture du radius gauche, 3 semaines avant le décès. Et des contusions cérébrales récentes, au maximum quelques jours avant le décès. Et c'est un œdème cérébral qui a causé la mort. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà vu. Les fractures ont des âges différents, ce qui signifie que les blessures ont été étalées dans le temps, sur plusieurs semaines. Mieux, les experts concluent que les lésions constatées ne correspondent à aucune déclaration faite par les parents, ni par rapport aux dates, ni par rapport à l'origine. Conclusion. Quelqu'un a menti. Le père, la mère ou les deux. Pour tenter de faire la lumière sur cette affaire, le juge d'instruction confronte les deux suspects. Seule certitude, au regard des emplois du temps établis, ils ne peuvent pas avoir agi ensemble. Durant sept heures, ils vont être interrogés et sommés de s'expliquer, de donner des détails. Mais les attitudes ne changent pas. Jérôme tente de comprendre et de s'accuser. Il a peut-être été violent, il a peut-être commis des erreurs. Mais ce n'est pas convaincant au regard des expertises et des preuves. En revanche, Magali ne se gêne pas pour l'accabler. Il apparaît clairement au juge d'instruction que Jérôme est innocent et le fait libérer. Cependant, tout ne s'arrête pas là. Si Magali est inculpée pour maltraitance ayant entraîné la mort, Jérôme Duchemin est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, considérant qu'il aurait dû voir les problèmes et intervenir. Cependant, en lisant le dossier, la cour d'appel de Versailles prétend ne pas avoir assez de preuves pour trancher clairement, et notamment dédouaner le père. Les deux sont donc renvoyés devant les assises pour la même accusation, afin de permettre aux jurés de trancher en leur âme et conscience. Le procès commence le 20 novembre 2000. Et les éléments d'enquête ne sont pas vraiment en faveur de Magali. Il faut dire que son attitude a joué contre elle tout au long de la procédure judiciaire, que ce soit face aux policiers qui l'interrogeaient, le juge d'instruction, lors du procès, ou bien lorsque son enfant convulse sous les yeux des médecins, à aucun moment elle n'a donné l'impression d'avoir un intérêt pour l'affaire et de l'émotion concernant son fils. Comme si elle était ailleurs, absente. Mais ce qui a marqué le plus l'audience, est la démonstration d'un expert, un médecin qui a montré, poupée dans les mains, la violence des actions à réaliser pour blesser un enfant de l'âge de Lubin et provoquer des blessures identiques. Non, il ne s'agit pas de quelques chocs au hasard. Non, il ne s'agit pas de quelques agacements. Il s'agit d'une vraie violence construite avec projection et choc direct qui ne peut pas être confondu avec un accident. Le responsable ne peut pas l'avoir ignoré. Mais lequel des deux Magali ou Jérôme Comme il n'y a pas de preuve directe suffisante, la justice va se pencher sur le l'emploi du temps et décortiquer les éléments un par un, notamment ceux dont elle dispose au moment des violences et qui ont précipité la mort de l'enfant quelques jours avant sa mort. Il en ressort que Jérôme Duchemin était dans l'incapacité matérielle d'avoir pu agir contre son fils, car il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, pendant que Magali, en congé maternité, était seule avec Lubin pour s'occuper de lui en permanence. Quand Jérôme s'occupe de son fils, sa femme est toujours à proximité. Si Jérôme a porté des coups, quand a-t-il pu agir sans que sa femme ne s'en rende compte ne puisse le voir ou l'entendre. S'il est coupable, pourquoi n'a-t-elle rien vu À la question posée par la justice, lequel des deux La réponse est alors simple. Si ce n'est pas Jérôme, c'est Magali. Le 23 novembre 2000, les jurés rendent leur verdict. Jérôme Duchemin, le père, est innocent, acquitté. La mère, Magali Guillemot, est coupable et condamnée à 15 ans de prison. Magali Guillemot est fait appel. En attendant son nouveau procès, présumée innocente, elle est remise en liberté. Le jugement en appel a lieu un an après, en novembre 2001. Jérôme Duchemin, innocenté, est cependant présent dans la salle d'audience. Magali l'agable en le désignant, en l'accusant comme le coupable. Elle ajoute également que durant la courte vie de son fils, elle a emmené son enfant six fois chez les médecins, des pédiatres différents qui plus est. Et aucun n'a rien vu. Pourquoi aurait-elle pris le risque d'emmener son enfant chez les pédiatres si elle avait porté les coups Elle a aussi changé d'attitude, elle ose enfin parler de son fils, avoir des émotions, un peu trop même. Ceux qui ont suivi l'affaire à ce moment-là n'y ont pas vraiment cru. L'avocat général requiert dix ans. Les jurés suivent. Magaliguimot est condamnée à dix ans au lieu des quinze initiaux. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle tente la cour de cassation. En attendant, une fois de plus, contre toute attente, Magali est libérée. Elle en profite pour écrire un livre sur son histoire. En décembre 2002, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Magali Guillemot est coupable. Définitivement. La difficulté d'une affaire familiale comme celle-ci est qu'elle se joue à huis clos, sans témoins et sans aveu. Certes, des aveux ont été concédés, mais ils ne correspondent pas aux faits. L'ostéogenèse imparfaite, appelée plus communément maladie des eaux de verre, ayant été écartée, les maltraitances ne sont pas l'œuvre du hasard ou d'un accident. Il y a donc trois hypothèses possibles, trois seulement, et pas plus. Soit l'ubin a été maltraité par sa mère, soit par son père, soit par les deux. Le bébé secoué, c'est peut-être un indice. Pour le coup, ce sont plutôt les pères qui secouent les enfants, ce qui désignerait Jérôme et innocenter Magali. Mais les experts démentent. Ça pourrait expliquer les lésions cérébrales, mais pas l'ensemble des autres fractures. Or, il y a eu des chocs directs, et cela démontre qu'il y a eu une vraie volonté de blesser. Comment est-il possible qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'un enfant ait des fractures Chez un nourrisson, les os n'ont pas encore acquis leur propriété définitive. Une fracture ne peut donc pas avoir la même apparence que chez un adulte. Et un nourrisson peut pleurer pour plein de raisons, y compris quand tout va bien. Il est donc très difficile de faire la différence entre les différents pleurs et de faire la part des choses. De plus, bien que dramatique, la maltraitance est assez rare au regard des autres problématiques. Elle n'est donc pas la première qui vient à l'esprit. On a du mal à imaginer que des parents puissent maltraiter leur enfant. Un couple pathologique Dans ce cas, la maladie ne vient pas d'individus mais de l'association des deux personnes qui provoquent des événements dramatiques sans que l'un et l'autre ne puissent en avoir conscience, comme une sorte d'intérêt à ne pas voir un clivage en quelque sorte. Pourtant, il y a un petit détail qui m'interpelle. Six pédiatres visités en 56 jours. Soit Lubin est très fragile, soit Magali est très inquiète, à juste titre. Magali est-elle coupable des faits Elle a bien tenté de se défendre, contre-argumentant point par point. Cependant, la vérité n'est pas un patchwork d'événements disparates, mais une continuité ininterrompue. Et lorsqu'on aligne les éléments, il en ressort qu'il n'existe qu'une seule personne, un et un seul coupable. Alors, « Soit Magali est la femme la plus malchanceuse du monde, soit voilà ce qui s'est passé. » Nous avons tendance à considérer par défaut que les femmes sont de bonnes mères et les hommes sont de mauvais pères. Ainsi, les protagonistes extérieurs ont considéré que Jérôme était un mauvais père, parce qu'il était brusque avec sa femme et son fils. Et pourtant, c'était tout l'inverse. Non seulement les amis et la famille n'ont pas su interpréter le comportement de Jérôme, mais lui-même n'a pas su interpréter son propre comportement. Pourtant, inconsciemment, intuitivement, il avait très probablement compris que quelque chose allait mal. Pour cette raison qu'il s'enfermait avec son fils pour le changer pour le protéger. Il avait intuitivement compris que le danger venait de sa femme. C'est pour cette raison qu'il lui prenait l'enfant des bras, en déclarant qu'elle ne savait pas s'y prendre. Une mère aurait pris l'enfant des bras du père de la même façon. Nous aurions été moins choqués, considérant que les hommes sont naturellement moins bons parents que les femmes. C'est probablement pour cette raison qu'il trouvait que Lubin était caractériel, parce que le nouveau-né tentait, avec ses mots à lui, à signaler qu'il y avait un problème. Hommes et femmes, nous sommes câblés pour reconnaître le danger quand nous le percevons, surtout quand des personnes fragiles sont impliquées. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, c'est une question de survie. Ainsi Jérôme avait inconsciemment identifié qu'il y avait un problème, sans pouvoir le comprendre, par manque d'expérience, non pas du danger, mais de la paternité. Lubin était son premier enfant. Il avait perçu que sa femme était très probablement la source du danger, sans comprendre pourquoi. Et si je devais parier, je dirais syndrome de Munchausen par procuration. Lorsque Magali a éprouvé le besoin de fonder une famille, elle avait des attentes fondées sur une image romantique du couple et du partenaire idéal, le prince charmant. Le charme était d'ailleurs un des critères de l'homme qu'elle recherchait. Il n'existe pas de prince charmant sans charme. Et puis, elle a déchanté. Le charme s'est rompu. Pire, l'un et l'autre ont été rattrapés par la réalité. Si l'un reste au foyer pour s'occuper de la progéniture, l'autre doit se lever le matin pour trouver les ressources nécessaires, afin d'assurer la subsistance de la famille. Jérôme, musicien et professeur de musique, ne gagne pas beaucoup d'argent et son activité l'oblige à parfois rentrer tard, laissant Magali seule dans un appartement désespérément vide avec Lubin pour seule compagnie. Dans les premières années de son existence, un enfant est le centre de toutes les attentions et de toutes les inquiétudes, mettant l'équilibre psychique à rude épreuve. Cette attention constante provoque de fait un isolement qui peut parfois être difficile à supporter, surtout quand le partenaire est absent. Déjà peu à l'aise avec son corps lorsqu'elle était adolescente, Magali s'est retrouvée en souffrance psychologique. La solitude est, de loin, une des souffrances les plus invisibles et les plus difficiles à gérer. En êtres sociaux, l'isolement est une des pires souffrances si nous ne savons pas la gérer. Et Magali n'est pas une expansive. Elle a tendance à tout garder à l'intérieur d'elle. C'est d'ailleurs ce qui a joué contre elle lors du procès et qui nous donne l'impression qu'elle est détachée de tout, indifférente à tout. Alors, fidèle à elle-même, elle a tenté d'attirer l'attention de façon détournée en utilisant son fils comme messager et les pédiatres comme interprètes. Mais ça n'a pas fonctionné exactement comme elle avait imaginé. À la lumière de cette interprétation, le meurtrier est donc tout désigné. Et la justice des hommes a été rendue. Mais la justice a-t-elle été bien rendue Du fond de sa cellule, Magali Guimau a continué de clamer son innocence. Elle a même écrit un livre dans lequel elle explique qu'elle n'a pas tué son fils. A-t-elle tué son fils « Est-elle coupable ?»« Oui. »« Mais la vraie question n'est pas savoir si elle est coupable, mais si elle se sent coupable. »« Se sent-elle coupable ?»« Non. »« Bien sûr que non. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle n'était pas seule. » Son mari était là, il aurait dû s'en apercevoir, et il n'a rien vu. » Et les médecins, six pédiatres qu'elle a sollicités durant la courte vie de son enfant, et qui n'ont rien vu non plus. Des spécialistes pourtant, ils n'ont rien vu, l'incitant à relever le niveau des violences d'un cran. À force, il y aurait bien quelqu'un qui s'en apercevrait et identifierait sa souffrance et en tiendrait compte. Mais non, parce que son objectif n'était pas de faire du mal à son fils. Ce n'était qu'un moyen, non. Son objectif était d'attirer indirectement l'attention sur sa souffrance à elle. Cette souffrance occasionnée par son isolement, l'échec de son mariage, la fin de ses espérances. Elle n'avait pas l'intention de tuer son fils. Ce n'est qu'une conséquence malheureuse. Elle aimait son fils sans aucun doute. Mais elle est méandre de l'esprit humain. La complexité de son fonctionnement se conclut parfois par des paradoxes, une mort sans intention de la donner. Selon sa vision elle, elle est la victime. C'est elle la femme abandonnée. C'est elle qui méritait les attentions, ne serait-ce que pour s'occuper de sa souffrance. Mais non, personne n'a rien vu. En attendant, elle a purgé sa peine et payé sa dette à la société. Elle est à présent libre, à nouveau, et a repris le cours de sa vie. Plus que tout, cette histoire met la société face à ses propres contradictions. Nous ne voulons pas croire qu'une mère puisse se retourner contre ses propres enfants. Et lorsque la procédure judiciaire a mis en évidence que Jérôme Duchemin ne pouvait en aucun cas être le coupable, conclusion facile que nous aurions préférée, nous avons été confrontés à nos propres limitations. Nous voulions trouver à la mer des excuses comme une réalité que nous ne voulions pas accepter. Il aurait été tellement plus simple et rassurant de démontrer que Jérôme Duchemin était le coupable. Et s'il n'était pas coupable, il devait au moins être complice par sa passivité. Et comme il avait été démontré qu'il n'était pas coupable, nous avons préféré reporter le poids de sa responsabilité naturelle comme une circonstance atténuante pour Magali. Ainsi, condamnée au départ à 15 ans de réclusion, elle a bénéficié d'un appel de 5 ans en sa faveur, signe que nous n'avons probablement toujours pas appris de nos erreurs de représentation. Les infanticides notamment, lorsqu'ils sont perpétrés par la mère seule, sont parmi les meurtres les moins punis par la loi et les plus aisément pardonnés. Sont-ils pour autant plus pardonnables À la lueur de cette interprétation, il convient maintenant de prendre du recul, d'en profiter pour méditer sur ce qui s'est passé et d'en tirer les conséquences sur nos propres préjugés. Si nous en sommes capables. Mais ceci est une autre histoire.